Hey. Salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Monsieur la laitue. Comment allez-vous, Monsieur la laitue Ça va, ça va. Bon C'est la première fois de ma vie que je fais un intro de vidéo parce que j'ai quelqu'un dans ma vidéo. What the fuck, les gars Et en compagnie okay. de New West, Salut New West, ça va, mon ami West Salut les gars Donc aujourd'hui, les amis, on vient de découvrir une technique assez simple. Bon, je pense que tout le monde la connaît quand même. Mais on a découvert une technique assez, euh, assez intelligente. Donc eux, ils sont un peu plus en avant de moi vu que moi j'ai été bouffé. Mais on mine euh, tous ensemble. Et nous avons énormément d'arènes de mort. Comme vous pouvez voir, ça fait à peu près... Attends, je regarde l'heure. À peu près une heure que j'ai miné. Et en une heure, avec la Pharmax en Space, parce que nous sommes tous niveau 15 euh, mineurs. Donc, moi, je suis niveau 16. Vous, vous êtes tous 15, right? Oui. Et en fait, ça mine du 9 par 9. Donc, on fait du 18 par 18 quand on est 2. Et euh, je sais pas que faire les mathématiques. Mais bon, plus quand on est 3, quoi. Merde, j'ai jeté mes diamants. Et en fait, qu'est-ce que je fais avec tout ça, c'est en fait, ben moi je les, moi je les, moi je les ouvre les random morts, mais la salade a découvert une technique plutôt intéressante, donc vous pouvez vendre un stack de randomor morts contre, combien de pb tu m'avais dit tout à l'heure, 2 pb? Ouais, à peu près, 1.5 euh, Entre euh, 2 et 1.5 pb, donc 1.75, euh, des trucs comme ça. Et en fait c'est plutôt rentable pour se faire des grades, donc comme on peut voir l'Assad, euh, dans notre faction, il était grade joueur au début de la version. Donc si vous retournez au début de la version, euh, l'Assad était grade joueur et maintenant il est euh, senior je crois compte compte, c'est un C'est Et compte, quoi as... comment t'as fait exactement genre, t as vendu tes space, as vendu vraiment tout Au début c'était des tout space, après c'était le random mort. Euh, voilà, donc tu... vous pouvez faire énormément... En fait, c'est qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est en soi quand j'y pense, c'est que tu peux t'acheter tellement de trucs gratuitement genre... Genre tu peux tout avoir les kits et tout sans rien vraiment faire à part bah ben, jouer quoi. Parce que tu vas sur le serveur farming là, le, tu sais les serveurs farming que j'ai montré dans une de mes vidéos dernièrement, t'as masse de reines de mort. Tu vas dans la, la map fa, faction, t'as masse de reines de mort aussi, t'as juste à miner, et chanceux, tu mines à la sealtouch, tu revends tes reines de mort et tout. Surtout que toi la salle, t'as pas beaucoup de chance dans les reines de mort je crois. Ouais. Donc euh, moi j'ai quand ça même ça beaucoup de chance. Moi j'ai quand même pas mal de chance, donc moi j'aime ça les ouvrir parce que, bon, comme vous savez, je suis en train de me faire un défi d'avoir 64 space et 64 mété. Donc, moi c'est sûr que pour moi c'est intéressant de les ouvrir. Mais euh, vous allez voir, on va miner à peu près. Attends, je vais me pas à vous les gars. Dommage, je vais me perdre ma ligne, mais euh, je vais me pas à vous et euh, on va miner du. tous ensemble. Et vous allez voir, on trouve énormément de merde en fait. Je vais me mettre de ce côté là, voilà. Et en fait, on trouve tellement de trucs, les amis, donc je vous fais une avance rapide là-dessus. Donc voilà, déjà des rêves mort ici. Merci, messieurs. 13e mob de mes avoir gardés pour moi. Et vous allez voir, je vous fais une avance rapide, les gars. C'est énorme. Terminé de miner, donc après une heure et demie de minage à peu près, on a 3 stacks et 58. On a 3 stacks de durite, 2 stacks de scénalium et 22 urite. Donc j'ai mis tous mes diamants et tous mes trucs là, je les ai donnés à eux pour qu'ils puissent upgrade leur niveau de mineur. Mais euh, nous maintenant on va miner nos random morts et je vais vous reprendre après. Donc comme j'ai dit, euh, à peu près ici si on voudrait vendre ça c'est 1.5 pb, 1.5 pb, 1.5 pb et ici à peu près 1 pb. Donc pour le tout, ici on a à peu près 5-6 pb donc c'est plutôt cool. 6 pb ici. Euh, donc 1.5, 1.5, 3 1.5, ouais, à peu près 6 PB au total Donc c'est plutôt cool les gars Donc je vais miner tout ça et je vous reprends après voir qu'est-ce qu'on a obtenu A tout de suite Ok, pas si mauvais, pas si mauvais donc 2 pépites de mété, 9 euh, pépites de mété que j'ai donc euh, crafté une mété en plus. Donc 4 mété au total, 7 urites, euh, ouais, on a quoi comme ici, on a déjà oh ben, un space en plus, donc super. Donc j'avais déjà 7 pépites que j'avais déjà, ça fait un space en plus. Et là on va prendre l'anneau de mineur. Donc avec l'anneau mineur, on va miner nos mété et on risque d'avoir des pépites en plus. Donc euh, on en a 3, donc si on était capable d'avoir 9 euh, pépites, faire une quatrième mété, ça serait encore énorme. On en a eu combien 4, donc ça c'est bon. Allez encore 4 s'il vous plaît monsieur 6-2, euh, c'est pas top-top Et 4-4-4, s'il te plaît, au 3 Et 7 Malheureusement, pas très chanceux, mais bon euh, Je crois que j'en ai déjà... Ouais, bon, parfait J'en ai déjà quelques-unes ici donc, ça fait 5 métés au total. Donc, ça valait vraiment le coup. Euh... Ben, en fait, ça revient au même de vendre. En fait, à cause de l'anneau de mineur qui est vraiment cheaté, ça, nous... ça revient à peu près au même truc. On n'a pas perdu ton PB. 6 PB peut-être. Donc, euh, 0,5 x 5, 5... 0,75 x 5, plus 1,5, 25 ici. Ouais, on est peut-être aux alentours de 6 PB. Mais il ne faut pas oublier qu'on a tous ces minerais là. Donc, moi, lui, le minerai par exemple, je vais aller faire cuire dans le séparateur de minerais. Essayer d'obtenir une nouvelle rune de corail. Et qui sait, peut-être pouvoir la vendre à l'HDV pour 1 million de dollars. Donc, je Dès que j'ai fait cuire ça A tout de suite Donc ouais les gars Malheureusement J'ai fait tout Tout tout cuire ma ligne de minerais euh, Je les ai vendus Ça m'a donné masse de thunes Par exemple pour le coup Ça m'a donné presque 19 000 dollars de monnaie euh, ça a dupliqué masse de minerais. Donc, comme vous pouvez voir, j'avais une ligne et 11 de trucs à faire cuire. Donc, je les ai toutes faites cuire. Et ça donne de la stone, une stone à chaque fois qu'on fait cuire un truc, d'ailleurs, hein, si vous savez pas. Donc, j'ai fait cuire une ligne. Malheureusement, pas la rune. Euh, on n'a pas obtenu la rune. Mais on a quand même euh, masse de minerais à faire cuire. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo, les gars. Si ça vous a fait plaisir, laissez un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était coach. Ciao, ciao!